Salut les astros, où que vous soyez dans cet univers, j'espère que vous allez bien, je vous accueille dans ma cuisine. Voilà, bon, on va faire un petit peu d'astro-calcul, ça vous tente Allez, c'est parti. Alors, euh, l'astrocalcul calcul ouais, alors comment je vais aborder ça On va euh, essayer de mesurer euh, la masse de Jupiter. Ouais, ça pèse lourd hein, quand même, hein. ça pèse, ça pèse. Hein. Donc, une petite lunette de 70 mm, une 50, une 60. Ça va vous suffire. Hein. Euh, pas besoin de monture équatoriale avec suivi équatorial, euh, une monture azimutale, voilà, ça suffira. Avant de commencer l'expérience, euh, ben, je vais vous parler de quatre quatre sacrés bonshommes euh, qui ont euh, révolutionné un peu notre façon de voir les choses. Alors premièrement, il y a eu Nicolas Copernic. Alors Nicolas Copernic en 1543, ben, il a dit ben oui les planètes tournent autour du Soleil. Après, on a Kepler. Alors, Kepler, lui, c'est un, un brillant euh, mathématicien, astronome euh, danois. Il, il va hériter des travaux de Tycho Brahe parce qu'il a été son élève, et à la mort de Tycho Brahe, c'est euh, bah, tout son catalogue d'étoiles, et ses travaux vont lui revenir. Et il va déduire, on va dire, un peu grossièrement, euh, bon an, mal an, euh, trois lois empiriques. La première, c'est que, bah, euh, oui, les planètes tournent autour du Soleil, mais, mais... mais ça ne fait pas des cercles, ça fait des ellipses. Et le soleil est l'un des foyers de cette ellipse. Je rappelle qu'une ellipse... voilà, est... Il y a deux foyers. C'est pour ça que ça, c'est comme une, voilà, une ellipse. Euh, deuxième loi, c'est que... ça, C'est la loi des airs. C'est que le rayon soleil-planète, euh, hein, donc si on prend une planète X, par exemple la Terre, euh, <coughs> euh, le rayon va balayer... Une aire, donc c'est la loi des aires. Hein, ça fait des petits triangles. Hein. Euh, la loi des aires va balayer une aire égale pour une période égale. Donc comme une ellipse, il y a des fois euh, la planète va s'éloigner et des fois elle va se rapprocher du Soleil. <coughs> Je vais éteindre ça parce que ça m'énerve. Voilà. Bon, on est tranquille. Et donc, ça va expliquer que ben, les planètes euh, s'éloignant du Soleil vont ralentir et les planètes euh, s'approchant du Soleil vont accélérer. Hein. Voilà. Et la troisième loi, donc dix ans plus tard, hein, parce qu'il a déjà posé ses deux premières lois, et dix ans plus tard, il va en poser une troisième. C'est une loi de proportionnalité entre la période et le rayon, hein, donc euh, enfin, le demi-grand axe de l'ellipse. Hein. Euh, ça va être donc P... Au carré donc la période élevée au carré divisé par le rayon euh, du demi-grand axe euh, de, de, de, de l'ellipse, élevée au cube, ben, ça va former une constante, ce sera toujours constant. Donc quelle que soit euh, la période et euh, le demi-grand axe, on va avoir une constante. Voilà, c'est la loi de la constante de Kepler. Voilà. Ensuite, ben, vous avez Galilée, il a observé Jupiter. Et en observant Jupiter, il va découvrir quatre satellites qui forment avec Jupiter eh bien, une espèce de petit système solaire miniature. Hein, oui, voilà. Il va dire, oh, mais c ça tourne autour de Jupiter, il y a quatre satellites qui tournent autour de Jupiter. Le Jupiter, c'est pas un soleil, c'est une planète géante, une planète gazeuse avec des satellites, donc un système satellitaire complexe. Et puis il s'est dit que bah, la, les lois de proportionnalité, la constante de Kepler, hein, p carré sur euh, a au cube, euh, ça, pouvait, ça pouvait très bien coller avec Jupiter hein, et les satellites. Hein. Donc euh, on, peut, on peut déterminer leur période. Et puis euh, le demi grand axe, donc euh, petit a, euh, le demi grand axe de, de, de, de l'ellipse. On va considérer que les satellites de Jupiter sont, font quasiment des cercles. c'est pas comme les planètes, c'est quasiment des cercles parfaits. Donc euh, ben voilà, euh, que le demi-grand axe petit a, c'est le rayon orbital. Et puis après, en euh, 1687, je crois. Euh, donc Newton, lui, Newton, il aimait bien les pommes. Il a mangé une pomme... Et il s'est penché sur les travaux de Huygens, de Galilée, de Kepler, etc. Et puis, il a découvert un principe universel qui est la constante gravitationnelle universelle, grand G. Grand G, c'est 6,67 puissance moins 11, comme tout le monde le sait. Et euh, il va aussi dire, ben bah voilà, euh, je vais pouvoir... Euh, bah, euh, réagencer l'équation de Kepler enfin, la, la constante de Kepler avec ma constante gravitationnelle normalement ça devrait, il devrait y avoir un lien donc la, la constante de Kepler donc P au carré sur A au cube serait égale à 4π élevé au carré divisé par hein, donc G, sa constante gravitationnelle hein, multiplié par donc, M donc euh, M c'est les masses Hein, des, euh, des, des astres, hein, donc euh, là euh, ça peut être le Soleil, ça peut être Jupiter, donc euh, grand M moins petit m, très exactement, hein, multiplié par grand M moins petit m, m étant par exemple la masse du Soleil, et petit m la masse d'une planète, comme la Terre par exemple, et comme euh, la masse de la Terre par rapport à celle du Soleil, elle est vraiment négligeable, hein, c'est comme si on essayait de me tirer une, une poêle de moustache, hein, et après on irait me peser en disant oh, je retire un poêle de moustache, tu pèses moins. Ouais, bon. Donc grand m moins petit m, bon, si, on, si on fait phi de petit m, la masse de la planète, ça revient au même. Donc l'équation euh, de, de, de Newton, ça a, ça a été de dire que donc, la constante de Kepler, p carré sur a au cube, est égale à 4pi au carré divisé par g, la constante gravitationnelle, multipliée par m, la masse de, du plus gros, donc là le, le Soleil. Hein. Et si on applique ça à Jupiter, ben on va remplacer M, la masse du Soleil, par la masse de Jupiter, MJ. On hein, peut rajouter un petit J dans l'équation. D'accord ben, C'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui, d'utiliser les outils que ces quatre hommes nous ont laissés. Donc une, moi j'ai une petite lunette, une 70-900 sur mon tour, donc là, équatoriale, et je vais, observer, bah quoi je vais observer, ce que je peux observer dans l'équation, c'est P, donc la période, et A, eh bien le, le, le, le rayon orbital hein, d'un satellite de Jupiter. Je vais donc avoir mon oculaire, mon champ d'oculaire, je vais avoir Jupiter avec... Les quatre satellites. Donc vous constaterez ben, que les quatre satellites sont alignés, c'est normal, ils sont sur le plan orbital. Donc le plan orbital, il est vu par la tranche. Hein. Quand on regarde Jupiter, euh, c'est vraiment vu par la tranche, donc ça fait une ligne. Et on a l'impression que les satellites de Jupiter, quand ils tournent, hein, plutôt que de voir les bons cercles hein, autour de Jupiter, ben on voit le balai des satellites qui vont, qui viennent, qui jouent au yo-yo, comme ça, qui passent devant, qui passent derrière. Mais ça suit une ligne. Donc c'est une projection de rayon orbital sur le plan orbital. C'est tout ce que je peux mesurer. Donc quand le satellite est au plus loin, c'est-à-dire au moment où il est au plus loin et au moment où il s'apprête à revenir, soit pour passer devant ou passer derrière, ce point-là, ce point tangent de, de son rayon orbital, c'est son rayon orbital. Tous les autres points intermédiaires, ce ne sont que des projections. Hein? Alors on va mesurer ce rayon orbital pour avoir petit a. Et puis bon, la période, la période c'est simple. Hein, quand vous avez euh, un satellite qui est ici et qui fait le tour et qui revient ici, voilà, vous avez compté le nombre de jours, voilà, vous avez la période. Alors maintenant, en pratique, comment on va faire ben C'est simple, c'est très simple. On va utiliser un oculaire d'une part avec une focale plutôt faible avoir un fort grossissement, d'accord. ma pupille de sortie sera pas terrible, je l'avoue. Je vais pas voir énormément de détails, et d'ailleurs, je ne cherche pas à voir les détails de la surface de Jupiter. Je ne cherche pas à faire un astrodessin ou une super photo. Euh, voilà, Moi, tout ce que je veux, c'est le disque de Jupiter et les points bien brillants des satellites. Voilà, que je vois ça. Le reste, je m'en fiche un peu. Hein. Je m'en comme on dit. Et donc, je vais laisser dériver, dans mon oculaire, eh bien, Jupiter et ses satellites. Donc pour Jupiter, moi, je vous conseille d'attendre le, le 15 juillet, donc le lendemain du 14 juillet. Hein, comme ça, il n'y a plus les feux d'artifice, vous êtes tranquille. Et du 15 juillet au 1er août, donc pendant 15 jours, vous allez observer Jupiter. Donc, Je vais laisser dériver le système jovien dans mon oculaire et jusqu'à ce que Callisto arrive au bord du champ de l'oculaire. Vous avez votre champ d'oculaire, okay. vous avez Callisto avec Jupiter, hein, Jupiter qui est là, et vous allez laisser dériver tranquillement Callisto. Et quand elle arrive sur le bord hein, de, de votre oculaire, de votre champ d'oculaire, vous allez utiliser, et moi j'ai téléchargé une petite application sur le smartphone, bon là je l'ai éteint parce que n'arrêtez pas de biper. Euh, une application de chronomètre. Donc j'ai choisi un chronomètre type sport avec des centièmes de seconde. Donc lorsque Callisto atteint le bord de, du champ de l'oculaire et qu'il disparaît, je lance mon chronomètre. Pour arriver à ce que Jupiter arrive, lui aussi, Jupiter arrive au bord du champ de l'oculaire et j'arrête mon chronomètre quand... Je suis au centre de Jupiter, quand je suis bien au centre du disque de Jupiter. Et donc j'ai 26,4 secondes. Donc ça, c'est une distance, une distance de temps. Enfin, temps et distance, généralement, ça match plutôt bien. Hein. Maintenant, il faut que je puisse convertir ce temps en kilomètres, hein. en distance. Donc ce que je vais utiliser, c'est ce que j'ai sous la main, un jalon, une distance jalon, qui est celle du disque de Jupiter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refaire la même opération, mais je vais laisser arriver le disque de Jupiter vraiment au bord du champ de l'oculaire. Donc là, je déclenche mon chronomètre, et je vais laisser disparaître Jupiter en dehors du champ, et quand il arrivera en dehors du champ, j'arrête mon chronomètre. Donc là, j'avais trouvé, si ma mémoire est bonne, dans les 3 secondes, hein, j'avais fait plusieurs mesures et j'étais arrivé à 2,992 secondes avec mon petit chrono. J'avais fait cinq mesures différentes. Donc ces 2,992 secondes, ça représente un jalon de temps qui correspond à un diamètre de Jupiter. Donc je peux ensuite exprimer la distance de temps hein, que j'ai mesurée avec Callisto en termes de diamètre, de multiple de diamètre de Jupiter. Et 26,24 secondes, si ma mémoire est bonne, euh, divisé par 2,992, ben ça fait 8,77, je crois, euh, diamètre de Jupiter. On peut caser 8,77 Jupiter. Et je vais faire ça pour Callisto, et je vais faire ça pour Io, et je vais faire ça pour Europe, et puis je vais faire ça pour Ganymède. Je vais fermer mes 4 satellites, et je vais faire 5 mesures par, par satellite et par jour, et pendant 15 jours. C'est quand même un travail qui demande du temps, de la patience, de la précision. Donc une fois que vous avez relevé tous vos, vos chronomètres, vous faites un joli petit tableau, et une fois qu'on a notre joli tableau, on va pouvoir s'amuser ensuite à faire ça sur une jolie feuille, donc euh, vous pouvez prendre du papier millimétré, vous pouvez faire ça euh, ben, euh, sur une feuille quadrillée, c'est un peu moins précis, mais bon, ça peut fonctionner. Mais vous pouvez faire ça aussi sur un, un tableur, un tableur Excel. Vous faites un graphique et vous allez reporter sur l'axe des X les temps, donc les, les jours, premier jour, deuxième jour, troisième jour, etc., jusqu'au quinzième jour. Et puis sur l'axe des Y, donc en positif, les unités en termes de... en multiples de, de disques de Jupiter. En positif, toutes les mesures que vous allez faire lorsque les satellites sont à l'ouest de Jupiter, c'est-à-dire qu'ils sont devant, ils précèdent Jupiter. Donc c'est les satellites qui vont sortir de, du champ de l'oculaire en premier. Et puis en bas, hein, sur l'axe des, des Y, en négatif, vous allez mettre les euh, unités de distance en... en en disque de Jupiter, négatif pour tous les satellites qui se trouvent à l'est de Jupiter, c'est-à-dire qui suivent Jupiter. Donc c'est Jupiter qui va sortir en premier du champ de l'oculaire. Une fois que vous avez fait votre joli petit graphique, vous allez constater que vous allez avoir une superbe sinusoïde. Hein? Donc à partir de, de cela, vous allez pouvoir mesurer directement hein, la période. La période, c'est quoi La période, ce sera... Un point et un point, donc c'est les, les points euh, les plus hauts de la sinusoïde. Hein. Deux vagues positives, l'écart le, euh, entre les deux vagues positives, c'est votre période. Donc ce sera exprimé en jours. Mais vous allez ensuite la convertir en secondes, ça c'est important pour l'équation. Pour convertir en secondes, vous bah, multipliez euh, le nombre de jours par euh, 86400, puisqu'il y a 86400 secondes dans une journée. Maintenant, vous allez mesurer petit a, vous prenez un sommet, et là, vous avez votre euh, distance, euh, la distance du rayon orbital exprimée en, en multiples disques de Jupiter. Et quand on sait que Jupiter ben, mesure 142 940, je crois, kilomètres, eh bien vous multipliez euh, par euh, votre euh, unité en disque de Jupiter et vous avez le nombre de kilomètres du rayon. et Ensuite, vous, vous le transformez en mètres puisque pour l'équation, il faut le mettre en mètres et Donc, vous rajoutez 3,0. Voilà, J'avais fait une simulation, si ma mémoire est bonne, pour euh, Europe. Euh, J'avais trouvé une période de 3,55 euh, jours. Ce qui fait. Alors, je vais réouvrir mes mesures. Ouais, c'est ça. Donc, euh, ce qui fait euh, donc, euh, 306 720 secondes, hein, 3,55 jours. Et puis, pour euh, donc, le rayon orbital, j'avais trouvé euh, pour Europe un rayon orbital de 4,7 diamètres de Jupiter. Donc converti en kilomètres, ça nous donne 671 000 kilomètres, et donc 671 millions de mètres. Hein, je rajoute 3 zéros. Voilà. Et puis, euh, quand je mouline avec euh, l'équation euh, donne, euh, que donnent Newton et Kepler, donc M est égal à, ouvrez la parenthèse, 4 pi au carré, divisé par, ouvrez la parenthèse, P carré sur A au cube, fermez la parenthèse, fois G. D'accord Donc G c'est 6,67 10 puissance moins 11. Pour ceux qui ont une petite calculatrice scientifique, vous pouvez utiliser les puissances. Pour ceux qui n'en ont pas, bah c'est 0, vous mettez 10 0 et ensuite 667. Voilà. Ok Tout va bien et puis donc pour Europe, j'ai obtenu, obtenu alors, euh, M est égal à 1,910 puissance 27 kg. Alors si on regarde euh, cette mesure, euh, cette estimation par rapport au réel, hein, l'estimation réelle, ben, finalement on n'est on est pas loin, hein, on, est, on est plutôt bien quand on sait qu'à notre niveau, on a utilisé une petite lunette, un chronomètre son œil et, et en, en utilisant, euh, en essayant de bien faire la une bonne mise au point, euh, en faisant fi des, des turbulences et euh, de la transparence du ciel, c'est quand même pas mal, c'est même carrément ouf. Voilà. Allez, je vais vous laisser les astros, et où que vous soyez dans cet univers, portez vous bien et à bientôt.